Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une démonstration sur la différence qu'il y a entre un tricheur et un magicien. C'est parti. A l'aide d'un jeu de cartes, nous allons commencer par la méthode du tricheur. Le tricheur lui a plusieurs méthodes, l'une d'entre elles c'est de vous faire choisir une carte face en l'air par exemple, tout en ayant le dos tourné, mais par une technique qu'il a bien à lui, il va repérer votre carte. Alors. Si vous voyez quelqu'un qui vous présente les cartes face en l'air, attention Une autre méthode, très usitée aussi, il vous demande de dire stop quand vous le voulez. Mais là aussi, il a sa méthode pour opérer la carte. Alors attention à ceux qui vous demandent de dire stop où vous le voulez. La méthode la plus simple pour les magiciens, quant à elle, est de poser les cartes. Et là, pas d'ambiguïté, là vous pouvez dire stop quand vous le souhaitez. Par exemple ici, et même si vous désirez, vous pouvez continuer, le choix est libre, c'est ça la différence, stop ici, très bien, pour suivre la démonstration, nous allons utiliser d'autres autres cartes, et c'est pour cela que nous demanderons à un autre spectateur de prendre une carte et de l'insérer où il le souhaite, comme ça, le choix est libre, par exemple, il l'insère ici, bien, donc nous regardons, il a inséré, il y a une dame de cœur, et une dame de trèfle, tiens. Très intéressant. Ok, donc on a, on a un 10 de trèfle, une dame de trèfle, une dame de cœur et un 8 de carreau. Très bien. Le tricheur lui, comme je vous disais, je vous disais au, au début, a une méthode bien à allue pour retrouver une carte. Eh oui, il sait déjà même en retournant une, euh, une carte que c'est la dame de cœur. Même face en bas il connaît. Il n'y a aucun souci pour lui. Le magicien, lui, ne connaît pas ce genre de, de choses-là. Non, il ne connaît pas. En revanche, il a une autre méthode bien à lui qui lui permet de retrouver votre carte. Par exemple, en assurant une carte face en bas, dans le jeu, en coupant le jeu. À partir de là, le magicien n'a plus qu'à faire le geste magique. Et là, ça change tout. Aucune manipulation, simplement de la magie. Regardez, tout le jeu devient bleu. Et une seule. Face en l'air, votre carte. Et ce qui est plus fort, c'est que si jamais le magicien décide de claquer sur les cartes qui sont déjà déposées sur table, eh bien la magie opère aussi. Car, vous n'allez pas me croire, elle devient bleue à leur tour. C'est pas beau tout ça Mais pour finir en beauté, la magie continue. Eh oui, simplement le geste magique, je vous l'ai dit au début, pour que tout le jeu devienne bleu. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, au revoir.